Ma main est un jardin. Dans ce jardin, il y a cinq petits lapins. Celui-ci a croqué une salade. Celui-ci a croqué un radis. Celui-ci a croqué un navet. Celui-ci a croqué un chou. Et le tout petit, le rikiki. il a croqué toutes les carottes. Et il a laissé plein. De